Bonjour, je m'appelle Juliette, j'habite en France, à Paris, à Paris 92. En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose, de quelqu'un, en fait, que je connais. Alors, il s'appelle, pardon, il s'appelle Da Fifon, Fifonsi et Avivi. En fait, c'est un, un marabout, un grand féticheur, un grand marabout même qui habite au, au béni Donc, en fait... Grâce à lui, aujourd'hui, euh, j'avais des problèmes, des soucis, des problèmes. J'étais vraiment perdue dans ma tête. Je ne savais plus quoi faire. Donc, j'étais vraiment perdue. Bon, j'ai dit, peut-être il n'y a pas une solution. Bon, pourquoi pas après. C'est là que j'ai vu leur numéro. Sur YouTube, j'ai pris, j'ai essayé. J'ai dit, bon, on va essayer pour voir. Après, j'ai essayé. Et ça a marché. Oui, je vous dis, ça a marché vraiment. Donc, en fait, j'avais un problème de l'argent. Et aussi mes problèmes avec ma banque. J'avais problème de dette envers tout le monde. Beaucoup de gens même. Donc aujourd'hui, à cause d'eux, grâce à eux aujourd'hui, j'ai pu payer toutes mes dettes. Pardon. J'ai pu payer toutes mes dettes. donc j'ai pu payer toutes mes dettes. Et j'ai pu maintenant avoir une vie stable. Vraiment, rien à dire en ce moment. Je, je me porte très bien. Et tout, donc grâce à eux aujourd'hui. Et je veux dire aussi, pour les gens qui, se, qui sont mariés et qui ont un problème d'avant... Euh, voilà le problème de grossesse qu'ils n'arrivent pas à tomber enceinte pour avoir des enfants et tout ils sont toujours là pour, pour ça aussi en fait ils ont des solutions à tout problème tout problème que vous voulez vous dire tout problème si aussi vous êtes perdu comme moi comme je me suis fait j'étais perdu je sais plus quoi faire donc faites comme moi aussi prenez le numéro et appelez-les pour les demander en tout cas je vous dis moi j'ai appelé dans la même semaine que j'ai appelé mes problèmes, c'est dans la même semaine que j'ai vu les résultats, c'est pas un mensonge c'est la vérité et c'est la réalité ça, j'ai jamais cru ça, mais aujourd'hui j'en crois grâce à eux donc vraiment je sais, je les remercie et aussi je... pourquoi en fait aujourd'hui j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous, pour vous faire aussi connaissance parce que, comme on dit là quand as... si as quelque chose qui te fait plaisir, partage ça avec les gens, ils voudront faire aussi pareil comme toi, donc je vous prie allez les voir donc, si vous voulez, le numéro. C'est 00 229 66 49 95 62. C'est au Bénin. Et vous appelez, vous dites tous vos problèmes. Ils sont toujours là pour vous et ils ont des solutions surtout. Ne vous en faites surtout pas sur les. Que ce soit n'importe quel problème. Aujourd'hui, grâce à eux, j'ai ma porte-monnaie jette qui fait tout avec moi, Quand, voilà, j'achète tout ce que je veux, si aujourd'hui je voulais acheter une voiture, je le ferai, une maison, je fais, donc je ne manque plus de rien. Au contraire, maintenant, c'est les gens qui viennent vers moi pour me demander de l'argent et je suis là pour les aider aussi. Donc, grâce à eux, aujourd'hui, moi, je peux aider les gens aujourd'hui, grâce à eux, je peux aider les gens qui, ont peur, qui sont des pauvres et tout, qui n'arrivent pas à avoir de l'argent, qui sont là, qui n'arrivent qui, voilà, qu pas à acheter des choses pour eux. Grâce à eux aujourd'hui. Moi, parce que moi aussi, pareil, j'étais comme ces gens-là. Mais aujourd'hui, vu qu'ils m'ont fait réussir pour que je puisse aider les peuples, pourquoi pas Faites comme moi aussi. Même si ce n'est pas que problème de l'argent, que ce soit problème avec la banque, que ce soit problème avec la police, que ce soit problème de grossesse, tu n'arrives pas à tomber enceinte. Ou bien ton mari ne te calcule pas, ton mari n'arrive euh, pas à te bien. Te... En fait, excusez-moi. En fait, ton mari n'arrive pas à te. Voilà. Si tu t'en parles avec ton mari dans ton foyer, appelez-les pour voir. C'est moi qui vous dis ça. C'est vraiment la vérité. Je vous le jure sur la vie que je ne m'en pas. Je ne suis pas là pour mentir. Je suis là juste pour vous dire la vérité. Si vous ne me croyez pas, appelez-les pour voir. Je vous dis une semaine. Même pas. Même pas une semaine même. Même pas une semaine. Ça dépend des problèmes. Sauf si aussi si vous, vous faites vite les choses et ça ça, ça est plus vite. Voilà. Si on me dit fait ça, il faut le faire le plus vite pour, pour voir les résultats. Mais vraiment, moi, je remercie. Je les remercie grâce à aujourd'hui. Je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Je suis devenue quelqu'un de bien. Quelqu'un que tout le monde aime. Les gens qui me détestaient, même maintenant, ils courent derrière moi. Donc, je vous en prie, allez les voir. Allez les voir. C'est Da Fifonci. Da Fifonci. Et Avivi. Le numéro, c'est 00229 229 66 49. 95, 62 au Bénin, appelez-les pour voir, vous allez voir, tous vos problèmes seront partis, tous vos problèmes, donc, grâce à aujourd'hui, j'ai ma porte-monnaie magique, j'ai plus de problèmes avec ma banque, j'ai plus de problèmes avec, avec personne, maintenant je suis tranquille, ma vie, avec mon travail aussi, ça se passe très bien à merveille, grâce à aujourd'hui, donc les filles, je vous prie, les garçons, tout le monde en fait qui regarde cette vidéo, allez-y, appelez-les pour résoudre votre problème. Parce que les problèmes ne sont pas bien sur nous. Le oh, problème, ce n'est pas, pas bien fait. Parce que quand tu as un problème, tu es perdu, tu ne sais plus quoi faire. Comme moi, comme j'étais. Mais maintenant, aujourd'hui, grâce à eux, je n'ai plus aucun problème. Je ne m'inquiète plus. Je dors bien. Je dors assez. Je dors comme je voulais. Alors, avant, je ne dormais même pas la nuit. Parce que je pensais à tous mes problèmes. Donc, je vous dis, faites pareil comme moi. Merci. Au revoir. Et vraiment, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas encore d'appeler. Le numéro, c'est 00229 40. 66, 49, 95, 62. Merci. Da Fifonci à Vivi. Merci à vous et au revoir.